Je ne sais pas si tu tu Voilà, euh, chers euh, téléspectateurs de Djamma euh, TV en complicité avec euh, Mobile TV, nous sommes déjà arrivés à l'aéroport international de, de Blesjan, voilà, euh, pour euh, recevoir euh, Gianni Alpha, euh, le chef rebelle. Voilà. On voit déjà il est, il est parmi nous. Ça ça, ça, Gringito. On gang gang voilà, euh, vous voyez déjà, nous sommes à l'aéroport international de Blaise au comté de l'accueil de Gianni Alpha, le chef rebelle, qui a rendez-vous avec la communauté guinéenne et sénégalaise euh, le 28 mai prochain au stade Ibamardiop à partir de 18h, selon en tout cas les organisateurs. Il est déjà ici. Gianni, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Euh, merci et bienvenue parmi nous. Merci à vous, merci à vous. Euh, hey merci aux organisateurs. Merci à, toute, euh, à toutes les équipes qui sont en train de travailler. Euh, autour de l'événement prévu le, le 28 mai au stade à Diop à partir de 18h comme vous l'avez dit Voilà et moi pour, pour la communauté guinéenne qui, qui est déjà là, pour la communauté aussi sénégalaise qui te kiffe très fort déjà nous partons dans les boîtes de nuit, nous écoutons les DJ yeah. qui commentent très bien tes musiques et yeah. moi aussi pour cette communauté uh, déjà merci, merci pour pour tout ce que la, la communauté guinéenne uh, qui réside au Sénégal a déjà eu à faire pour moi et tout ce qu'ils sont en train de faire. Merci pour le Sénégal, le Sénégal qui, qui moi, est mon, est mon deuxième pays. Euh, c'est quand même ici que j'ai fait une partie de ma jeunesse, c'est ici que j'ai fait mes études. Donc, euh, revenir ici aujourd'hui, c'est-à-dire dix euh, ans plus tard, dans le cadre de ma, de ma tournée Piste Tour, justement, pouvoir être en concert et pouvoir, euh, pour la première fois, parce que c'est la première fois, j'ai déjà fait des concerts ici à Dakar, mais c'est la première fois qu'il y a un, un concert où la tête d'affiche principale, c'est Gianni Alpha. Donc, euh, c'est une date qui nous, tient, qui nous tient à cœur, une date qu'on a, qu a très bien préparée artistiquement, ok, euh, humainement et moralement, et on compte vraiment sur le sur le sur le soutien de tous pour que cet événement soit exceptionnel. <rire> voilà, on a vu que tu as, as fait beaucoup de tournées en Guinée. Yeah. On a vu qu'on a créé Mamou, yeah. Labé. Yeah. La fatigue de, ne va pas trop jouer sur toi pour le non, moment. Non, non, ça va. On est prêt. On est prêt. On est prêt, bon vous savez, hein, c'est notre travail, le médecin il part à l'hôpital tous les jours, voilà, mais euh, c'est pas parce qu'il a, il a fait une opération la veille que demain il ne va pas pouvoir refaire une autre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre de la tournée Tour, euh, pour la promotion de mon, de mon dernier album que nous avons sorti le, le 20 janvier au Stade Général a compté de Nongo, que, que nous sommes à Dakar. Euh, sous l'organisation de Fourniquet Productions et nine nine euh, Records. Donc, euh, voilà, le concert est prévu le 28, mm -hmm. le 28 mai à partir de... Beaucoup de tes concerts, cette fois-ci, il y aura une particularité, est-ce qu'il y aura un plus Évidemment, évidemment qu'il y aura une particularité, comme je vous ai dit, déjà, c'est déjà une grande ville artistique, mm -hmm. et, et le Sénégal est un pays frère de la Guinée, mm -hmm. tu vois, une énorme communauté... Mm -hmm où nous avons d'énormes frères et sœurs, tu vois, qui, qui ont leur vie ici. Donc euh, le concert que nous allons présenter ici, c'est un concert exceptionnel qui sera à l'image de la ville et des, et des habitants de, de, de cette ville-là. Voilà, il y a la fatigue, on ne va pas trop te retenir. Un message pour euh, les fans, les sickers et tous ceux qui veulent assister euh, au concert, parce que là on parle de couvre-feu, parfois on parle de, de, de ramassage. on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut, rien. Tout le monde est invité au Stade Marjob Job euh, le 28 mai à partir de, de, de, de, de 18h au Stade Ibermar Job. Maintenant, euh, pour tout ce qui est sécuritaire, les, les du, du spectacle, c'est des professionnels à la matière. Aussi bien Phonique Production que, que, que Nine-Nine Record. c'est des, des personnes qui ont déjà eu à gérer de gros événements. Donc je sais que toutes les dispositions ont été, ont, ont été prises pour que pour qu'il n'y ait aucun incident regrettable, en tout cas, au stade et aux alentours du stade. Nous invitons vraiment toutes les, toutes les personnes, tous les ménomales, toute la communauté, euh, aussi bien guinéenne que sénégalaise, et les autres Africains, bien sûr, qui vivent ici à Dakar, à venir le, le, le 28 mai et à être prêts par eux-mêmes aussi, vous comprenez ce que je veux dire, se mettre en place. En sécurité soi-même, vous okay, okay. comprenez ce que je veux dire, et ensemble, les uns en comptant sur les autres, nous allons faire un grand événement. Inch'Allah, on viendra en toute sécurité, on rentrera chez nous en toute sécurité. Inch'Allah, on va pas te retenir. On se retrouve demain, inch Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, la famille. Merci beaucoup. Vous avez compris, c'était Djani Alpha qui a quand même tenté de, de rassurer. Vous le voyez en, en compagnie de, de DJ Diallo, son ami intime la police? ni, avez besoin de la police. Vous avez besoin de la police. Vous avez besoin de la police. Vous avez besoin de la police. Vous la police. Vous avez besoin parce que police. Vous de la police. Tu vois, et on a déjà concerté sur d'autres dates, mais c'est la première fois qu'on a concerté avec Diane Alphaoni, artiste principal. Tu vois, et nous avons fait un concert avec la Castadouane, donc c'est quelque chose de très important. Comment on a fait Il y a un nom de Non, qui est en photo, il y a un nom Down, no, sargimot, eh, hika, il faut concert parce que yeah. <transférer> yeah. Hmm? Yeah. Mmh? Yeah. Yeah. Il faut concert obligé <rire> obligé non, mais e, e euh, c'est une histoire particulière c'est une histoire particulière donc euh, agenda malgré que ça soit chargé euh, et merci aux organisateurs Fonique Production très important. On dit justement parce que vous On dit dit qu'il y a très important On dit non. dit On dit c'est un peu de poulot, on a un soceau, on a un maninca, on a un serrer, culture, on a un peu de culture, on a un peu de D'accord. Diani Alpha concert samedi à à partir de 18h. Fopio Ar, Haré Welay, Ma Wela, merci Diani Alpha. Merci beaucoup Djidje Diallo, merci beaucoup. Voilà, on va toujours rester avec euh, rapidement les, les organisateurs. Voilà. Déjà, on voit euh, euh, le patron de Phonique et là, qui est là. Euh, on, on va très rapidement prendre un en direct, Lui aussi, il va tenter de rassurer. Merci voilà, beaucoup. C'est l'un de ses représentants. Euh, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, quel est votre nom Mario. Vous êtes l'un des représentants de Diani ici à Dakar ou peut-être oui. même le représentant de Dianni. Oui. Dites-nous euh, dans quel moment vous vivez l'arrivée de Dianni et cette organisation. Euh, bon on est. Bon, on... Comme vous l'avez vu, Diani euh, est là, on est prêt euh, et la com communication va continuer. Ça, ça a commencé depuis, depuis, vous avez vu. Et soyez prêts pour le 28. n'ayez aucune crainte, il y aura la sécurité. Il y aura tout, ça va se passer comme ça, ça va bien se passer, que tout le monde prenne son, t -t -t -son ticket et rendez-vous le 28 au stade Ibama. On a préparé un show fire et voilà, on est, on est dessus depuis un bon, bon moment. Donc Vous, vous, vous serez contents vous avez compris sans doute pas, de, pas des inquiétudes autour de cet événement il y aura effectivement le concert le 28 à venir euh, au stade Iba Mar Diop à partir de 18h donc rendez-vous n'est pas raté il y aura d'autres émissions avec Gianni et tout son staff ici à Dakar avant le 28 également restez connectés sur Diama TV sur Mobile TV, les médias partenaires vont vous accompagner durant ce moment <rire> voilà, ça c'est le patron de Phonique. Et, et, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Hamidou. Vous êtes en direct sur Jamatv euh, TV et Mobile TV. dernier des déjà à Dakar. Ah ouais. et moi. Bah, je tourne d'abord. Hein. Mm -hmm. Bah, Jenny, comme vous l'avez dit, voilà. Mm -hmm. Et on convie toute la communauté africaine, je dirais même plus guinéenne, mais africaine en général, pour qu'on puisse fêter la chose. Quoi. Et je pense que ceux qui connaissent un petit peu Phonique dans le cadre événementiel guinéen à Dakar savent que ce sera quelque chose de grandiose et ce sera toujours quelque chose de, de lourd. Quoi. Tout le monde est invité on espère que la fête sera belle. Le mot « couvre-fait » est toujours répété à Dakar pour le moment. Est-ce que vous avez des informations là-dessus moi, bon, je pense que peut-être qu'il y, y a un amalgame dans, dans l'utilisation du mot. Quoi. Certains disent sécurisation, ce n'est pas réellement un couvre Parce que si c'était un couvre-feu, nous mm -hmm. on a quitté Dakar avec quelques. Donc on ne serait pas arrivé à l'aéroport. Donc pour dire aux gens qu'il n'y a pas de couvre-feu, c'est juste une, des, des opérations de sécurisation. Et c'est que ça. Et ça, ça arrange aussi la population hein? Ça arrange la population bien sûr, d'autant plus qu'il y, y, y a beaucoup d'agressions dernièrement. Donc c'est toujours dans le sens de sécuriser les gens, et, et pas autre chose. Donc comme on dit, on attend tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le en plein. Hélas, ça fait plusieurs mois que voie de paix, par au conseil. La préparer pour du music tango de cama mais quoi dit comme quand est du date quelque jour alors qu'on faut niquer préparer pour le concert bon mais nay d'abord la population guinéenne de Dakar on prépare c'est parce que événement on a un événement c'est pas que founiquer on un événement donc il y a beaucoup d'autres structures qui sont là Et Je vais citer peut-être il y Koukesou il Eto il y a, y a beaucoup de gens il c'est bon, ça voilà. On ne va pas vous retenir. C voilà, on va prendre la direction pour Dakar. Avec et tout le staff, rendez-vous demain sur diamant et sur Mobile TV. Alpha a fait du J'ai encore <cute> une <cute> place. <cute> tu m'as dit Simon. on de <cute> On a fait un petit téléphone, téléphone.